Salut gang, on est avec la petite lumière de Vipar Spectra la XS 1000 je suis en train de l'utiliser pour et eh oui, on va essayer de faire des clones j'ai coupé des boutures du triple burger le fameux plan triple burger que Zuzu Kana m'a donné euh... j'ai acheté l'équipement, encore des dépenses j'avais euh... Un dôme comme ça, euh, un peu plus bas, et puis euh, j'ai appris là, que c'était euh, c'était mieux d'en un plus haut là, pour des clones. Le plus petit, c'était plus pour les graines de cannabis, là, pour euh, partir des graines de cannabis. Celui-là, euh, il n'est pas chauffant pour les boutures là, euh, avec les clones. Pour av Quand on prend des boutures pour avoir des clones, la différence, on le sait, c'est que les clones ont des racines, les boutures n'ont pas de racines. On n'a pas besoin de tapis chauffant pour faire des clones. Euh, Je suis environ à la sixième journée. Sixième journée, j'ai ouvert mes trappes. Euh, ouvert les trappes, fermé les trappes. Au départ, il faut les laisser fermer. Après 5-6 euh, jours, un quart, et ainsi de suite jusqu'à la demi, qui est le maximum, mais. Faut vraiment attendre d'avoir des racines et puis quand on a des racines, ça, ça, ça passera pas. Ça ne durera pas très très longtemps avant qu'on puisse transférer ça là, dans un solo cup là, comme ça. Donc sixième journée, on va regarder ce que ça donne. Il euh, y a d'autres choses là-dedans. Il n'y a pas juste des triples burgers. Là. Oh, donc sixième journée. Euh, sont belles des belles boutures, mais là, euh, celui-là ici, il y a de la misère. Il est en train de mourir. Ah, pff, pas convaincu, là, pas convaincu. Euh, J'ai mis un petit peu d'eau en dessous, ici, là. Il faudrait que j'en rajoute. Il faudrait que j'en rajoute. Euh, pas convaincu. J'ai coupé mes, mes, coupé mes bouts, là, à 45, et puis... Euh, pas convaincant. Là. Je suis pas, pas bien positif là-dessus. Là. Au départ, je pense j'ai mis trop d'eau. Là, il n'y en a plus assez. Euh, là Je suis en train de commencer à perdre les, les, les boutures. Là. Alors, écoutez, éventuellement, je vais l'avoir. Éventuellement, on va savoir, euh, pas savoir, on sait comment. On sait comment faire des boutures. On regarde des vidéos sur YouTube, on coupe en 45, on met de l'eau dans le fond. Oh my god! La lumière, euh, je l'ai mis le plus haut possible, la XS, la XS, euh, 1000. Mais écoutez, il faudrait peut-être avoir une lumière plus bleue. Euh... Écoutez, toujours l'investissement, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours de l'investissement. On se croise des doigts là. Il y a quand même plusieurs boutures là-dedans là. -dedans, là. Euh, on se croise des doigts là y en ait. Euh... Quelques-uns, quelques-unes qui deviennent des clones. C'est une racine, ça, Je sais pas, man. Il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau, là-dessus. Il y a trop d'eau. Il va falloir que je recommence. Euh... J'avais mis de l'eau parfaitement, et puis. Ça fait 6 jours, là, c'est 7 jours, 7 jours, 7 jours. Après la quatrième journée, là, j'ai rajouté de l'eau ici, là. peut-être mis un, un petit peu trop. Ça va peut-être tout gâcher. J'ai trempé mes boutures, là, euh, dans des... Euh, dans du gel de, pour favoriser les racines, là. Mais... Ça va être à recommencer, on va l'avoir comme je vous dis. Donc je vais remettre le dôme. Il changer l'air une fois par jour. Et puis euh, après 3-4 jours, enlever l'eau. Enlever le surplus d'eau dans le dôme. Après 3-4 jours, il faudrait gare, je vais enlever le surplus d'eau que dans le fond. En tout cas, c'est des conseils d'un master grower là, que j'ai eu. Donc... Euh sont encore belles, sont encore belles, sont vivantes. Après combien de journées euh, vous avez des racines sur vos clones Après combien de journées là, vos boutures euh, deviennent des clones En tout cas, septième journée, là j'ai rien. Septième journée, j'ai rien. Euh... Je vais attendre, je vais attendre. Je te dirais bien que j'attendrai un autre sept semaines, sept sept jours, mais sont encore en vie, sont encore en vie. On va attendre qu'ils soient morts. On va attendre qu'il soit mort, on se croise les doigts. Alright, je te laisse là-dessus. Un pouce, un commentaire. Et puis on va recevoir bientôt là, dans une prochaine vidéo. On va bientôt voir là, les Vanilla Frost avec la XS2000. Et là, c'est la XS1000 qu'on a utilisée présentement là, pour essayer d'avoir des clones du triple burger. Si ça fonctionne pas. Le triple burger, triple burger numéro 6 n'existera plus.